Après avoir perdu 7 années de sa vie sur Magento, comme il le dit, Maxime est tombé amoureux de la solution e-commerce Silus. Solution avec laquelle il travaille au quotidien depuis plus de trois ans en tant que lead développeur chez Monsieur Bizet. Il nous propose aujourd'hui de nous faire découvrir Silus d'une manière atypique. Nous avons encore un éléphant à gagner sur la meilleure des questions et je vous demande d'accueillir Maxime Hurand. Hey je m'attendais pas à un, à un aussi bel accueil, merci. Euh, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien dormi, parce que moi euh, j'ai hyper bien dormi grâce aux ponches de GL Recrutement. On a eu la chance d'avoir Greg qui nous a échauffé un peu sur Silus, euh, sur la conf précédente. Là, on va passer la vitesse supérieure sur Silus, on va voir beaucoup de choses. Je vous invite à vous concentrer sur le code que je vais vous montrer et pas spécialement prendre de notes. À la fin, je vais vous donner un dépôt GitHub et le but, c'est de, de vous montrer là euh, tout ce qu'on peut faire ou en partie avec Silius. Moi, c'est Maxime Huron, je suis lead développeur chez Monsieur Biz depuis 4 ans désormais. On fait du Silius depuis 3 ans et je fais du Magento 1 euh, depuis 8 ans, encore un peu aujourd'hui à mes heures perdues. Du coup, la question que je vais vous poser, c'est tout d'abord qui connaît Silius qui utilise SILUS régulièrement. Chaque année, il y a des mains en plus qui se lèvent, c'est bien, j'aime bien voir ça. Là, on va voir pourquoi s'en servir sans e-commerce et comment. Comment de deux façons, ça va être comment le mettre en place et comment développer dessus. Aujourd'hui, on est à la version indice de SILUS qui est compatible PHP 8 et Symfony 5. Alors, tout d'abord, pourquoi utiliser Silus sans e-commerce? Depuis trois ans, on a eu l'occasion d'affiner notre expertise sur Silus chez Monsieur Biz. Donc, on s'est dit, on a une expertise, autant s'en servir. On va avoir un back-office qui sera disponible avec des comptes admin, des menus qu'on va pouvoir manipuler. Et on va également avoir un front qui va nous permettre d'avoir une gestion de ressources. Je reviendrai sur la notion de ressources tout à l'heure et on pourra utiliser les bundles de Symfony et les plugins de Silus. Pour info, un plugin, c'est un bundle Symfony qui a besoin de Silus pour fonctionner. Silus va être composé de plusieurs bundles. On va avoir tout d'abord le channel bundle qui va nous permettre de gérer des canaux. Globalement, les canaux, ce sera vos différents sites Internet. On va les identifier via une URL et on va aussi pouvoir définir les différentes langues disponibles sur ce channel et la langue par défaut du canal. Sur ce channel, je vais aussi pouvoir choisir le thème que je souhaite utiliser, donc on a une gestion des thèmes qui sera fournie. Ici j'ai deux thèmes, par exemple si j'utilise le thème par défaut de Silus, j'aurai cet affichage, et si je switch de thème, mon affichage va être modifié en utilisant mon thème. On aura le user bundle. Le user bundle, lui, va nous permettre d'avoir toute la partie client, connexion, inscription, mot de passe oublié. Et on aura un compte client qui sera pas forcément rempli vu qu'il n'y a pas de e-commerce, mais vous pourrez le manipuler. Et on a un bundle d'admin, enfin d'utilisateur d'admin où on va pouvoir gérer les différents comptes et on va aussi pouvoir choisir la langue d'affichage du back-office. On va parler du resource bundle et du green bundle tout à l'heure. Euh, en, en détail, donc je, je pour le moment, je ne vous explique pas en quoi ça consiste. Maintenant que je vous ai donné des raisons d'utiliser euh, Silus sans e-commerce, on va voir comment on va le mettre en place. Alors, il y a deux façons de faire. La première approche, c'est d'utiliser euh, Monophonie. Monophony, c'est un, un dépôt qui a été mis en place par Mobizel, et eux, leur parti pris, c'est d'assembler des bundles Silus sans, euh, sans mettre en place toute la plateforme. Les avantages, c'est qu'on n'a plus du tout d'e-commerce. e euh, Tous les bundles e-commerce ont été supprimés. On a la possibilité d'ajouter des bundles Silus. Par exemple, euh, on peut venir ajouter la gestion des thèmes dans monophonie. Et on va pouvoir mettre à jour indépendamment chaque euh, bundle Silus. Les inconvénients, c'est qu'on va être dépendant des mainteneurs de monophonie et, et non de Silus. Donc, quand il y a une mise à jour Silus, il faut que Monophonie la fasse de son côté avant qu'on la récupère. Et ce n'est pas compatible avec les plugins SILUS parce qu'un plugin, par définition, a besoin de SILUS pour fonctionner. Et donc, la deuxième approche euh, qu'on a pris nous, chez Monsieur Biz, c'est de créer un plugin qu'on a appelé NoCommerce. Et euh, comme son nom l'indique, c'est un plugin donc qui va utiliser SILUS dans son entièreté. L'avantage, c'est que c'est facile à mettre en place. C'est juste un composer require sur votre... Euh, sur votre e-commerce, on va profiter des mises à jour de Silus et on a possibilité du coup de retirer ce plugin et de passer à un site e-commerce facilement. On a déjà eu le cas pour un projet qui était en e-commerce et qui est passé en e-commerce. Les inconvénients, c'est que le e-commerce sera juste caché, mais toujours présent dans le code et en base de données, même s'il n'y a pas énormément de tables dans la base de données. Des exemples concrets qu'on a mis en place chez Monsieur Bis. Donc on a fait un site de recrutement pour la BPI, donc on va avoir un apport des opportunités. Mais on va aussi avoir un contenu CMS hyper riche. Ici, je vais vous montrer la home page de la BPI qui est entièrement administrable en back-office sans manipuler de HTML. Comment ça va se passer en back-office pour gérer ce contenu Ça va être très simple. Je vais avoir des, un éditeur, le rich editor avec différentes lames de contenu. Donc ici, vous voyez, je suis en train d'ajouter une lame titre, je vais choisir le contenu de mon titre, je vais pouvoir choisir un alignement et le déplacer dans ma page et le supprimer si je, si je souhaite supprimer mon élément. On est sur une gestion de page CMS qui a été rajoutée dans Silus avec l'éditeur, ce qu'on appelle le Rich Editor, pour la partie gestion du contenu. Pour une lame un peu plus complexe, on voyait tout à l'heure des silhouettes, des petites animations, le client va pouvoir modifier ses images et le contenu, juste du contenu simple et ça évite que le client ne casse ses pages à manipuler du HTML ou des WYSIWYG hyper complexes, une div qui est supprimée et la page est complètement cassée. On a fait un autre projet euh, qui est une plateforme de prise de rendez-vous entre salariés et coach. C'est un peu un Doctolib de prise de rendez-vous de, de coach. Donc là, je, vous avez, on voit les différents dispos, je choisis mon rendez-vous, la durée. Je vais avoir un récap de mon rendez-vous avant, avant validation et ensuite une confirmation de ma prise de rendez-vous. Une fois que c'est fait, je vais aller dans mon dashboard et j'aurai accès à mon rendez-vous et j'aurai plusieurs actions disponibles. On a créé plein d'entités sur ce, ce projet. On a pu vraiment se concentrer sur la complexité métier parce que Silus nous facilitait la tâche sur plein d'autres sujets. Donc on a géré des thématiques, des coachs. On a même fait une messagerie où on peut mettre des pièces jointes entre un coach et un salarié. Il y a plein d'autres projets qu'on a fait. J'ai pas le temps d'en parler maintenant. N'hésitez pas à me voir si vous souhaitez en savoir plus. Sur ces projets, on a aussi ajouté des plugins qu'on a créés parce que ce qu'on aime bien faire chez Monsieur B, c'est que quand il y a une feature que tout le monde aura besoin, on va faire un plugin Silus open source. Donc on a fait un plugin qui va tout simplement améliorer la page de connexion à l'admin. Vous choisissez les petits mots-clés que vous souhaitez afficher et ça va prendre des images libres de droit. Pendant le Covid, on a eu aussi l'occasion de mettre en place un plugin de message d'alerte. Donc on va choisir le canal sur lequel il va s'afficher, son contenu. On va pouvoir utiliser nos propres modèles HTML pour nos thèmes. Et ici, vous voyez, je suis en train de configurer un petit message et à la fin, quand je vais recharger ma page, j'aurai mon bandeau. On a fait un plugin de gestion de page, donc c'est ce que je vous ai montré sur le projet BPI, et on a fait pareil, mais pour gérer des homepages. Donc grosso modo, c'est la même chose, c'est euh, le même euh, le même éditeur, et en front j'aurai ce type d'affichage pour ma homepage. On a également euh, utilisé un plugin de menus qui va vous permettre de gérer les différents menus ou laisser la main au client de gérer ses menus. On aura une arborescence dans notre menu, et on va pouvoir déplacer nos éléments. Notre élément, il va contenir euh, un label et une URL. Et on a aussi euh, créé un plugin de, de settings. Euh, ça va rajouter une section réglages, en fait, dans le dans le back-office. Ici, vous avez les réglages du plugin no commerce On va avoir une config qui sera par défaut pour, tout, pour, pour tous les channels. On va aussi avoir une config possible par channel, et on va aussi avoir une config par traduction. Par exemple, si vous avez des libellés que vous voulez rendre dynamiques en back-office, vous les mettrez langue par langue. Maintenant que je vous ai expliqué comment, euh, sans code, on va faire comment avec du code et on va vraiment passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, on va devoir installer Silus. Pour ça, je vous invite à soit aller voir un talk que j'ai déjà donné où je, je, je détaille un peu plus la partie installation, ou sinon il y a la doc de Silius qui est très bien faite et qui vous expliquera tout étape par étape. Une fois que j'ai installé Silius, je vais avoir mon back-office. Voilà. Ma petite télécommande ne fonctionne plus. Ah bah si, c'est juste qu'il y a de la latence. Hop donc une fois que j'ai installé Silius, je vais avoir mon back-office. On voit sur le menu de gauche qu'il y a toute la partie e commerce et des infos de facturation sur mon canal de distribution. En front, je vais avoir un menu, un panier et des produits. Ce que je vais faire, je vais tout, faire, tout simplement faire un require de mon plugin et jouer la récipie de ce plugin. Ensuite, j'ai juste quelques manipulations à faire au niveau de l'entité channel de Silius. On va modifier le kernel pour utiliser le kernel du Silus NoCommerce, et on va copier les templates qui sont fournis dans le plugin. Une fois que j'ai fait ça, si je retourne dans mon back-office, on voit que toute la partie e commerce a disparu, et je n'ai plus les informations de facturation dans, mon, dans, dans, la, dans la configuration de mon channel. Et en front, je n'ai plus de produit, plus de panier, plus de menu. Je vais revenir un peu sur les réglages parce qu'on les a vus très brièvement tout à l'heure. Euh, on va pouvoir choisir les firewalls qu'on souhaite désactiver. Par exemple, on a fait un projet qui est uniquement back-office, donc on a euh, désactivé le firewall shop. On a aussi une configuration qui est disponible en YAML. On va pouvoir dire si oui ou non on veut euh, la gestion des clients en front, si oui ou non on veut des pays et des zones. Une zone, c'est une entité constituée de plusieurs pays. Ensuite, on va enfin pouvoir créer nos entités. Alors L'idée, c'est qu'on va créer ensemble une entité author et une entité book. La petite particularité qu'on va avoir avec Silius, c'est que mon entité book, au final, elle va être découpée en deux entités. Je vais avoir une book et une book translation avec tous mes champs qui seront traductibles. Mon book, lui, va contenir des traductions, une par langue, et sera relié à un auteur. On va créer ensemble l'entité auteur. Tout d'abord, je vais créer son interface, qui va extendre la ressource interface et la timestampable interface. On la met quasiment tout le temps, la timestampable, parce qu'on aime bien avoir des created dates et updated dates sur toutes nos entités, ça permet de, de savoir un peu ce qui se passe. La ressource interface, elle est très simple, elle va euh, nous proposer d'implémenter la méthode GetID, et la timestampable la gestion des creati et update mon entity auteur elle va utiliser euh, le timestampable trait qui va, qui va implémenter les méthodes euh, de, pour, mes, pour, mes, pour mes timestamps pas pour mes et update je vais quand même déclarer le mapping doctrine de, des, deux, des deux champs parce qu'il n'est pas fourni dans le trait et nous du coup on utilise genmo pour ça le timestampable trait avec les getters et les setters. Ici, c'est la suite de mon entity, de mon entity author. Très simple. Les getters, les setters. J'ai juste rajouté un get full name qui va concaténer les deux. Passons maintenant à la book translation. Elle, elle va, son interface va étendre en plus la translation inter, interface de Silus. Cette interface va nous obliger à déclarer ces méthodes. Nous obliger, c'est un bien grand mot parce que notre entité va juste avoir besoin d'étendre l'abstract translation de Silus. On laisse Silus gérer cette partie-là pour nous. Du coup, l'abstract translation, on voit qu'elle va définir la locale et mon translatable. Et Silus a mis en place un ORM, un listener d'ORM qui va automatiquement venir faire le mapping doctrine pour nos traductions et pour notre locale. Et là, c'est la suite de la book translation avec les getters et les setters. Et pour finir, dernière entité à créer, dernière entité à créer la, la book. Donc, euh, ma book interface va extendre le translatable interface. Cette translatable interface, pareil, plein de méthodes. Et on n'aura rien à implémenter, juste utiliser le trait qui est proposé par Silius. Et j'ai créé aussi un author over trait qui va euh, gérer, euh, on va le voir, la, la partie auteur. Ici, le translatable trait, je vous le montre pas en détail parce qu'il est assez costaud. On va juste voir que dans son construct, on va initialiser la collection de traductions. Et mon auteur aware trait, lui, il va faire le mapping doctrine pour euh, mon auteur entre le book et les auteurs et le getter setter de, de, de mon auteur. La suite de mon entity book, du coup, je vais avoir la méthode getTranslation qui va être typée. Donc, je sais que mon getTranslation va me retourner un book translation interface. Et je vais avoir des getters et des setters, euh, sur mon book qui vont appeler la traduction pour mettre les, les, les traductions depuis le book. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais générer les migrations et les jouer. Maintenant que j'ai mes entités, je vais devoir les déclarer comme des ressources SILUS. Donc Pour faire ça, ça va être très simple. J'ai juste un petit YAML à faire. Le seul champ qui va être requis, c'est le champ modèle. Tout le reste peut être automatiquement géré par SILUS. Moi, j'ai rajouté mon interface, mon form et mon repository, les deux derniers, parce que je vais les personnaliser. Et je vais aussi faire de même pour mon entity book avec la déclaration des traductions en plus. Maintenant que j'ai fait ça, on a une petite commande SILUS qui va nous permettre de vérifier si elle a bien été prise en compte et quels service cette ressource va utiliser. Et je vais aussi avoir tout ce qu'il faut pour auto -er ces services. On va s'en servir par la suite. Si vous voulez en savoir plus, il y a la documentation de SILUS qui est très complète sur le sujet. Je vous invite à la lire si vous voulez plus d'informations. A partir de maintenant, je vais vouloir manipuler mes euh, ressources SILUS depuis le back-office. Pour cela, je vais avoir besoin de déclarer mes routes. Mes, euh, mes routes, je vais pouvoir les déclarer très facilement en YAML. Donc, Je vais tout d'abord donner l'alias. L'alias, ce sera le nom de ma ressource. Je vais préciser la section parce que je suis en admin, donc je vais dire que je suis en admin. Si j'étais en France, je n'aurais rien mis. Je vais dire quel template utiliser, donc Psyllus euh, propose des templates, donc je vais m'en servir. Je vais pouvoir aussi dire sur quelle page rediriger après telle action. Par défaut, ça redirige sur le show, donc l'affichage de ma ressource. Moi, je veux rediriger sur le listing, donc je vais rediriger sur la méthode index. Et je, je vais faire un except sur le show, parce que je ne veux pas afficher mon entité en back-office. On a aussi l'inverse, on peut mettre du only, où on va déclarer que les routes qu'on souhaite avoir. Je vais aussi euh, déclarer la grid que je vais utiliser pour, pour mon affichage. On va en revenir dessus ensuite. Et je vais aussi déclarer des variables, notamment ici une icône qui va être affichée en back-office. Et pour finir, je vais dire que euh, mes routes sont de type silus-ressources. Il y a plein d'autres paramètres qui sont possibles, on peut... Euh, on peut donner une url custom, on peut dire que notre identifiant c'est autre chose qu'un ID, on peut donner des critères, on peut faire plein de choses, pareil, n'hésitez pas à aller voir la doc. Je vais faire pareil pour mon, mon le, le route, la route de, de mes books. Euh, ici c'est grosso modo la même chose, c'est juste que l'icône, bah là ce sera un book. Une fois que j'ai fait ça, je peux, je peux débugger mes routeurs. Ici on voit que Silus a euh, automatiquement créé toutes les routes que je lui ai de demandées. J'ai mes routes. Maintenant, je veux un lien dans mon back office pour pouvoir y accéder. Pour faire ça, j'ai juste à déclarer un événement, enfin à écouter un événement qui est déclenché par Silus et créer mon listener qui va tout simplement déclarer une section library et deux sous-sections Auteur et book qui utilisent les routes que j'ai précédemment créées. Mon menu, du coup, ça va être ça. Je vais avoir en plus ma partie bibliothèque, après avoir bien évidemment déclaré mes traductions. Et si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir une belle erreur. Je vais avoir une erreur parce qu'on a déclaré, on a dit qu'on allait utiliser une grid, mais on ne l'a pas encore créée. Pour ce faire, on va utiliser le grid bundle de Silus, dont je parlais tout à l'heure. Pour déclarer une grid, ce plugin mériterait une conf entière, parce que c'est... Les possibilités sont énormes. On va juste voir le principal. Je vais tout d'abord euh, définir la ressource que je souhaite utiliser pour ma grid dans la section de driver. Donc Ici, je vais dire que j'utilise mon entité auteur. Je vais pouvoir définir mes filtres. Ici, je vais avoir un filtre sur le nom et le prénom. Je vais aussi déclarer les différents champs de ma grid, donc ici l'ID, le nom et le prénom, et je vais dire qu'ils sont sortable pour avoir un tri dessus. Et après, je vais déclarer les différentes actions. Je vais avoir une action principale qui va être de créer mon, créer mon entité, et je vais avoir des actions par ligne qui vont être de modifier ou de supprimer, et je vais aussi autoriser la suppression en masse. Si je reviens sur ma, ma, ma page qui était en erreur, à partir de maintenant, je vais avoir cet affichage. Donc, on voit que j'ai mes différentes, euh, mes différents boutons d'action, les filtres et les, les colonnes que j'ai demandées. On va faire pareil pour les books. Euh, ce qui est un peu différent, c'est que je vais utiliser un repository custom afin de faire euh, une jointure sur mes traductions pour avoir, parce que j'ai envie d'avoir accès aux traductions de mes livres dans ma grid. Je vais déclarer des filtres un peu différents. Je vais filtrer sur les champs de ma traduction et je vais avoir aussi un filtre particulier qui est le filter sur l'entity author qui va me permettre de filtrer les livres sur un auteur particulier. Et la suite de ma grid, je vais déclarer les champs que je souhaite afficher. Et petite subtilité ici pour les tris, je vais devoir dire que le champ de tri, il est dans ma traduction et que le nom de mon auteur, il est dans le auteur. Voilà le, le book repository qui va extendre l'entity repository de Silius et on voit que je fais ma petite jointure sur les traductions en fonction de la langue que je lui ai demandée. Et voilà la grille du coup qui sera générée en admin. Les possibilités sont multiples. Vous allez pouvoir avoir des actions custom, sur, que ce soit des main actions, des actions au niveau de l'item, ou, ou des bulk actions. Vous allez pouvoir avoir des, créer vos propres filtres, plus complexes. Utiliser des templates tweak pour des champs. Par exemple, Silus en propose pour afficher un booléen avec un, un, un beau template, oui, non. Pareil, pour ça, n'hésitez pas à consulter la doc de Silus. Elle est hyper complète, il y a plein d'exemples. Et franchement... Euh, elle est vraiment top. Désormais, je vais m'attaquer à la partie CRUD. Pour ce faire, je vais avoir besoin de euh, créer mes formulaires. De base, Silus sur une ressource, il va vous auto-générer des formulaires. C'est bien, mais euh, moi, ça me satisfait pas parce que je veux, euh, déjà, je veux pas des textarea et je veux gérer mes trades. Donc je vais créer mon form type pour mon auteur qui va extendre l'abstract resource type de Silus. Très simple, deux champs, le nom et le prénom. Je vais faire pareil pour mes traductions, euh, mes, les traductions de mes livres, pardon, et je vais avoir le titre et la description à l'intérieur. Et le dernier, ce sera le formulaire de mes books. Petite subtilité, petite subtilité c'est que je vais euh, utiliser le resource translation type pour gérer mes traductions, et en paramètre, je vais donner le formulaire enfant qui sera euh, le book translation. L'abstract resource type, il prend en paramètre de son construct deux, par, euh, deux, deux variables et euh, comme elles ne sont pas auto je vais les déclarer en YAML. Donc, je vais dire que mon data class c'est telle ressource et que mes, mes, validations, mes groupes de validation seront ceux que je vais fournir. Maintenant, mon formulaire d'auteur est un peu plus euh, sexy. Ici, j'ai mon formulaire des livres avec les sous-formulaires de traduction. Ici, je n'ai qu'une qu langue, donc je n'ai qu'une fois le formulaire de traduction. Par contre, si je valide mon formulaire, le problème, c'est que, euh, pour le moment, j'ai des erreurs parce que je ne fais pas de validation. La validation, je vais aller vite dessus parce que c'est vraiment euh, du pur symphonie. Euh, je vais vérifier que mes champs sont bien renseignés et qu'ils respectent une certaine taille. Et pour mon entity-book, je vais vérifier que les traductions sont valides et qu'il y a bien un auteur. Maintenant, j'ai bien mes erreurs en back-office si je valide mes champs vides. Et en, si je mets un champ trop court, j'aurai aussi une erreur. Les formulaires de modification, c'est grosso modo la même chose, c'est juste que la donnée est pré-remplie avec l'entité que vous avez choisie. La suppression en back-office, donc elle va se faire par le petit bouton supprimer au niveau de la ligne et il y aura toujours une confirmation avant la suppression. La suppression en masse, nous, généralement, on la met pas parce que ça peut causer des problèmes quand le client fait n'importe quoi. Par exemple, on a eu, c'est pas sur un Silus, mais un client qui a supprimé tous ses clients en back-office. Donc, attention aux suppressions de masse. Donc Ce que ça donne, c'est qu'on a des petites cases à cocher, la petite confirmation et on valide. Pour ceux qui veulent des API sur leurs ressources Silus, ça va être hyper rapide à mettre en place. Je vais juste mettre dans ma config SILUS que je vais utiliser les API, et pour chacune de mes entités, je vais mettre euh, les petites annotations pour utiliser euh, l'API la, la, ressource d'API plateforme, parce qu'il y a API plateforme maintenant dans, dans SILUS. Je vais accéder à cette URL, et je vais voir que euh, j'ai toutes mes API qui sont disponibles pour mes entités. Et euh, si je teste par exemple un get sur un notor, euh, on ne voit pas très bien. Euh, je vous laisse me faire confiance mais en bas on voit bien euh, l'auteur le, le, qui, qui s'affiche maintenant je vais vouloir avoir de la donnée sur mes entités donc euh, on utilise des fixtures on en fait sur tous nos projets parce que euh, ça paraît être enfin euh, c'est un, un, un investissement initial mais au final sur le long terme c'est vraiment un gain de temps parce que quand vous set up quand on set up son projet on aura de la, on aura de la data donc on va créer deux choses, une fixture factory qui va créer nos entités et on va créer une fixture qui va nous permettre de la déclarer. La fixture factory, elle se compose de trois parties principales. Je vais avoir mon construct dans lequel je vais auto les services dont j'ai besoin, donc ici je vais avoir ma factory interface, factory interface qui est gérée par, par la Silus Ressources, la méthode create qui va me permettre de créer mes entités, et la configure option où là je vais euh, pouvoir générer de la data aléatoire grâce à Faker et je vais aussi générer du CO2 pour ceux qui ont vu la conf hier de François. Dans mon auteur fixture je vais utiliser euh, ma factory et mon manager. Je vais déclarer le nom de ma fixture et tout en bas je vais déclarer le format de mon YAML. Ici, j'ai deux champs et ma fixture. Maintenant, je vais pouvoir, enfin, euh, je vais pouvoir euh, déclarer, créer mes fixtures. Je vais dire, crée-moi 10 auteurs aléatoires et deux custom. En jouant mes fixtures, j'aurai bien mes deux auteurs custom et dix aléatoires. Pour les books, je vais faire la même chose. Euh, je vais avoir euh, une fixture par, enfin, euh, je vais avoir les fixtures pour mes traductions, donc une par langue et j'ai aussi une petite méthode qui va me permettre de récupérer un auteur via son full name, donc je vais pouvoir identifier un auteur avec son nom et son prénom. Et si je joue mes fixtures, je vois mes entités. Maintenant qu'on a fini avec le back-office, on va voir la partie front. Pour la partie front, je vais utiliser les ressources contrôleurs qui sont dans le ressources bundle de Silus. Bon, bon, mais je vais déclarer mes routes, du coup, définir le contrôleur que je souhaite utiliser. Donc, Je vais donner le contrôleur de ma ressource auteur et je vais lui donner aussi l'action que je souhaite utiliser. Ici, pour faire un, une liste, je vais utiliser l'index action. Et Ensuite, en dessous, c'est euh, les possibilités de SILUS. Donc, je vais donner la pagination de ma ressource, s'il y a des tris si, et si oui, lesquels je souhaite euh, utiliser. Enfin, le, comment je souhaite... Euh, euh, trier ma collection. Ça ne proposera pas les tri en, en front. Et je vais lui aussi, aussi lui donner les, les templates. Quand je vais aller sur ma route en front, du coup je vais avoir euh, mes auteurs. Je vais faire pareil pour l'affichage d'un auteur. Donc c'est pareil, sauf que je vais utiliser le show action de ma ressource bundle. Et je vais avoir en paramètre l'ID. La page de l'auteur, hyper simple, vu que mon auteur contient très peu de données. Je vais aussi créer une route un peu particulière qui va me permettre de lister les livres pour un auteur donné. Pour faire ça, je vais donner mon propre repository et la méthode à utiliser avec ces arguments. Je vais avoir deux arguments qui seront la langue et l'ID de l'auteur que je souhaite afficher. Enfin, les livres de tel auteur et la locale, parce que j'ai des traductions sur des champs de mon livre. Ça va donner ça en front, si je vais je vais avoir les livres de Lou Bartoletti. Et je vais faire pareil pour mes livres, donc je vais avoir une route pour lister mes livres. Ici, je vais utiliser une grid dans ma page directement, parce qu'on peut aussi utiliser les grids en front. Cette grid, elle va être un peu comme celle de l'admin, mais plus simple parce qu'on n'aura on pas la partie filtre et on n'aura qu'une action qui sera le show sur euh, chaque item. En déclarant ça, si je vais sur ma route, je vais directement avoir ma grid, mes colonnes, mes tris, ma pagination et je vais pouvoir aussi choisir le nombre d'éléments par page. Dernière route que je vais créer, c'est la page d'affichage d'un livre. Donc là, j'utilise le contrôleur de ma ressource book et le show action. Et en front, du coup, j'aurai cet affichage. Il y a plein de possibilités avec les routes de Silus, enfin avec les, les, les, les ressources contrôleurs, on va pouvoir faire des redirections après telle ou telle action. On va pouvoir ajouter des variables custom, par exemple des labels sur des boutons... Euh, de déclarer aussi des routes à utiliser dans nos templates, etc. Et euh, je, vais utiliser, je vais pouvoir utiliser aussi un repository particulier dans mon action show. Par exemple, nous, on veut faire certaines vérifications, des fois, on veut vérifier que telle entité appartient à telle entreprise pour l'afficher ou non. Et on va pouvoir utiliser des formes custom. Pareil, je vous invite à voir la documentation Silus hyper complète. On va faire une dernière chose, on va... Euh lister les derniers auteurs en page parce qu'on est des petits foufous. Pour faire ça, je vais déjà modifier mon repository parce que j'ai besoin de pouvoir récupérer les derniers auteurs. Je vais mettre un petit paramètre qui sera le nombre d'auteurs que je souhaite afficher. Et je fais mon petit tri que je souhaite avoir. Ensuite, je vais déclarer ce qui s'appelle un new element. Les u elements, ça correspond aux différentes lames qu'il y avait quand je vous avais présenté l'éditeur sur la BPI. On avait un panneau avec plein d'éléments. Et ben là, je vais venir ajouter un élément dans ce panneau. Pour faire ça, je vais créer un, mon UElement element en YAML. Je vais lui donner son nom. Définir un titre, une description et l'icône que je souhaite afficher. Je vais aussi donner les classes qui vont être utilisées à savoir que la seule classe qui est obligatoire est le formulaire, lui element lui est facultatif, il y en a un de base dans le plugin. Moi je vais utiliser le mien parce que j'ai besoin de mon repository pour lister mes auteurs. On va aussi déclarer les différents templates. Ici j'utilise le même en front et en back parce que je suis sur le même thème sur les deux sur les deux sections. La classe de mon U element va tout simplement implémenter l'Uelement interface et utiliser le UElementTrait. Je vais venir dans le construct euh, auto -wire mon auteur-repository et ajouter une méthode getAutor qui va aller appeler la méthode de mon repository. On va faire le petit formulaire maintenant en back-office, qui contiendra juste un, un champ qui me permettra de donner le nombre d'auteurs que je souhaite afficher. Et je vais mettre une petite validation, dire que c'est bien type numérique et supérieur à zéro. Le template de mon uElement sera le suivant. Je vais aller récupérer les auteurs directement depuis mon uElement. Dans le template, on a accès à, à la classe de Element et au contenu du formulaire qu'on a saisi en back-office. Du coup, je vais appeler le getAutor le, le de mon get uElement et je vais donner en paramètre le count de mon, de mon element. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller en back-office. J'ai mon uElement qui s'affiche, mon petit formulaire, je dis que je veux afficher trois auteurs. Et je vais mettre une petite lame séparateur pour éviter que mes contenus soient trop collés les uns aux autres. Une fois que ma page est sauvegardée, je vais directement aller dessus et j'aurai mes derniers auteurs. Donc si on récapitule tout ce qu'on a fait là en 30 minutes, on a géré des entités, et leur traduction. On a utilisé les crottes de Silus via les Silus ressources pour euh, déclarer nos routes et nos formulaires. On a manipulé les grids de Silus en front et en back. On a ouvert les API pour nos entités. On a généré des fixtures et on a même créé un new element pour, pour l'ajouter dans le Rich Editor. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? On pourrait utiliser le Rich Editor, par exemple, dans la description de mon, de mon entité livre. On, va, on pourrait aussi utiliser euh, un thème custom en front, comme je l'ai fait au tout début. Ajouter une gestion des commentaires sur les livres. On pourrait même faire encore plus fou. On pourrait créer un plugin de blog, et du coup, bye bye WordPress. Utiliser un plugin Elasticsearch pour afficher nos entités. Un plugin de widget aussi, ou même un thème headless qui appellera nos API. En gros, développer avec Silus, c'est top. Donc j'espère que je vous ai convaincu. Si vous voulez retrouver le dépôt GitHub, vous retrouverez tout ce que je vous ai expliqué, commit par commit, étape par étape. Et si vous voulez vraiment mettre un pied dans Silus, c'est euh, bah, vraiment un endroit où commencer. Je vous laisse prendre la photo. Voilà. Merci à vous. Merci Maxime, nous avons 5 minutes pour des questions. Merci pour la présentation, c'était super. Euh, à partir de quelle typologie de site tu conseilles d'utiliser Silius par rapport à un CMS classique Qu'est-ce que tu appelles par CMS classique WordPress, Drupal. Mmh, ça dépend. Nous chez Monsieur Biz, on va bien aimer un peu tout faire avec Silus. On a même notre dashboard interne qui est fait avec Silus. On a notre bot Slack qui est fait avec Silus parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de, de cas. Ça dépend vraiment de, de l'équipe de technique, les, les, les frameworks ou les CMS qu'elle va maîtriser. Et euh, globalement, tu pourrais tout faire. Les, les possibilités elles sont infinies, en fait. Il y avait plein de mains tout à l'heure, ouais. Je vois rien. Euh, salut, euh, merci beaucoup pour cette euh, conférence, j'ai bien aimé. Je ne connaissais pas du tout Silius. Euh, ma question, moi, c'est euh, comment ça se passe au niveau des tests Très bonne question. Alors, de base, Silius euh, teste tout. Il y a du PHP unit, PHP euh, spec, euh, il y a plein de choses. Pour le moment, nous, dans nos plugins, c'est ce qui manque, mais c'est en cours et on essaye vraiment d'améliorer cette partie-là. Mais tu as tout, tu peux tout faire. Enfin, fait. tu, tu peux créer tes, tes tests PHP Spec, tu peux créer tes tests PHP Unit. Je crois même qu'il y a de la doc Silus là-dessus, si, si ça t'intéresse. Bonjour, merci pour la présentation. Euh, bah, je vois rien. Oui, pardon. Ah. <rire> Euh, petite question. En tant que dev Symfony PHP, on me demande de faire un dashboard. Est-ce que, euh, est que je pars tout de suite sur Sonata, sur Sonata Admin ou est-ce qu'au contraire, je me dis bah, tiens, je vais effectivement essayer euh, cette nouvelle solution dont on vient de parler. T'as envie de t'amuser ou pas Oui. Bah, <rire> prends <procédure. rire> euh, Merci pour la conf. Euh, quand on crée différents canaux, est-ce qu'on peut pour chacun activer ou désactiver différents modules thèmes euh, différents Module ou thème en fonction de chacun? Euh... Alors bah, déjà par, par canal tu vas choisir un thème. Après euh, les plugins qui seront dedans, non, ils sont communs à tous. Après, c'est dans ton thème que tu vas gérer que tu affiches telle ou telle chose. Merci. Ouais. Euh, merci pour la presse. Juste une question, parce que je passe sur une techno commerce qui est un peu. Euh, similaire à Silus qui s'appelle Eurocommerce et je voulais savoir si tu euh, avais noté une différence de performance sur tes environnements local entre la version euh, Silus full avec le commerce et sans le commerce, si c'est plus léger, si ça se rebuild mieux au niveau du cache, etc., etc. Alors on n'a pas fait de benchmark, on n'a pas analysé tout ça en détail, euh, nos sites en prod qui l'utilisent sont extrêmement rapides euh, je pense pas. Après, c'est sûr qu'il y a des événements quand même qui sont appelés, il y a du code qui est chargé. Mais la solution, déjà, est tellement rapide de base que ça se ressent pas. Si ça se ressentirait, on serait parti sur du monophonie. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Euh, J'ai deux petites questions. En fait, euh, Est-ce que vous avez déjà eu à migrer des sites WordPress vers du... Il y a du Silius, ou en tout cas convaincre un client de faire un Silius plutôt qu'un WordPress. Et deuxième question, c'est effectivement, ben un peu une question, c'est que bon, habituellement j'utilise Sonata, Sonata Admin, euh, mais effectivement il n'y a pas forcément de front embarqué. Là, si je comprends bien, en fait, il y a le front qui est embarqué. Donc euh, effectivement, enfin, est-ce que tu conseilles de partir plutôt sur un Silius qu'un Sonata pour un nouveau projet alors non, je n'ai jamais eu à convaincre pour le moment euh, quelqu'un à passer de WordPress à Silus. Mais euh, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Et euh, bah, pour Sonata, comme je disais tout à l'heure, si tu as envie de t'amuser, tu utilises Silus en fait. Parce que Sonata, euh... Bon après j'ai jamais vraiment essayé dans le détail. Mais euh, comme tu disais, en plus on a un front qui est accessible. Enfin, On a beaucoup plus dans Silus que dans Sonata. Dernière question. Dernière question. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que c'est possible de faire du no-front qu'utiliser le bac Oui, je l'ai dit, on a un projet qui fait ça. On a été dans la config et on a désactivé le firewall shop. Et on a par exemple un projet, c'est une gestion de, de répartition d'argent de, entre différentes personnes. Enfin, il y a des calculs assez complexes. Et on a géré tout ça juste avec un back-office on a créé les entités dont on avait besoin, et on s'est vraiment focus sur la partie métier qui était très complexe. Merci à tous. Maxime, je te laisse choisir la meilleure question pour l'éléphant PHP Infini. La question sur les perfs. <rire> je ne sais plus qui c'était là-bas, non ouais. ben, Merci pour vos questions.